De côté, euh, voilà. Donc on, on a beaucoup démarré en fait par euh, des collectifs citoyens, que ce soit euh, en, en lien direct avec la transition ou alors des habitats groupés. Des entreprises qui souhaitent euh, euh, changer euh, de cap, qui souhaitent vraiment aller vers une démarche plus participative. Alors nous, on a tendance à dire vraiment plus partagée en termes de, de pouvoir. Beaucoup d'associations, beaucoup de, de fédérations aussi, des fédérations euh, de réseaux.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 Peut-être que mon étonnement, étonnement c'est qu'on ne passe plus complètement pour des euh, <rire> pour des illuminés, mais qu'il y a ah oui, en fait, il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Franchement, c'est ça parce que c ces mots-là sont maintenant présents et relayés, alors plus ou moins bien utilisés, et, mais euh, relayés au niveau national, au niveau international. Ça y est, ça, ça fait partie en fait de notre bien commun.